Bonjour! Je veux vous montrer ce dépanneur, qui est différent des autres qu'on a vus, les Kinky. Ça, c'est un... Bon, le dépanneur, c'est ça. C'est minuscule. C'est juste le petit trou qu'il y a là, avec le... le trou par où on commande et où on paye. Donc, comme c'est très petit, il n'y a pas de place pour toutes les bières et les bouteilles d'eau et tout ça. Donc, les d'air, les frigos, sont sur le trottoir. Euh, et ici, les frigos ne sont pas barrés, ne sont pas verrouillés. Mais il y en a qui le sont. C'est magnétisé. Donc, quand c'est magnétisé, il faut d'abord payer. Ensuite, elle démagnétise la porte. On va prendre la chose qu'on a achetée. Et c'est tout. Donc, euh, voilà! C'est ça, le petit dépanneur. Et vous voyez qu'il y a des cigarettes. Les cigarettes sont pas très chères. C'est à peu près 5 lèvres. Donc 3 ou 4 piastres le paquet, et les gens fument beaucoup ici. Voilà, salut!